Madame Rey vient me consulter pour un rhume des foins. Habituellement, elle prend du cizal, mais enceinte de trois mois, elle n'a pas osé le prendre. Elle vient donc me demander si elle peut le prendre à trois mois de grossesse. Je vais sur le site du Crat, centre de référence sur les agents tératogènes. Le site m'informe sur les risques tératogènes ou fétotoxiques de divers agents en cours de grossesse médicaments, radiations, virus. Exposition professionnelle et environnementale. Il m'informe également sur les risques d'exposition diverses en cours d'allaitement, sur les répercussions d'exposition paternelle sur une future grossesse, ainsi que sur les risques sur la fertilité féminine ou masculine. Sur la page d'accueil, dans la section médicaments, je peux faire une recherche par nom. Le site me donne l'état des connaissances et les recommandations pour le traitement des femmes enceintes et des femmes allaitantes. Dans ce cas précis, il n'y a aucune contradiction à la prise du Xizal et je peux rassurer ma patiente.